Salut salut, ici c'est Rex Potam. Aujourd'hui on continue la séquence donc avec le, le deuxième morceau de, de cette partie qui est le Touba Mirum. Alors le Touba Mirum est écrit en Ré mineur. Euh, il apporte l'un des thèmes bah, pour moi les plus importants de la séquence. C'est un thème qui sera réutilisé à plusieurs moments. Euh, ce thème est d'abord bah, chanté au bois avant d'être repris par le soliste qui va mener un petit peu le, le morceau. Ensuite, le Morse Toupe 8 qui est la, la suite du Tuba Mirum, introduit un, un deuxième thème qui sert d'intermède euh, chanté par le chœur, avant de revenir au premier thème avec euh, le Liber Scriptus. Euh, mesure 121. Il y a là une longue introduction instrumentale, euh, donc qui va introduire le iudex ergo. Euh, cette introduction est longue, mais c'est voulu. Euh, c'est un, une partie sans chœur, où euh, ben, le, le piano commence par les trois coups, c'est l'entrée du juge, Utex euh, ergo », c'est l'entrée du juge qui, qui se prolonge par des accords successifs, donc toujours au piano, qui permet d'aboutir à une modulation en sol mineur. Euh, S'ensuit un dialogue instrumental, donc, qui se fait plus riche au fur et à mesure, avant l'entrée du chœur, euh, mesure 159. La dernière partie, « quid so misère » est déclamée par le soliste avec un accompagnement instrumental sans piano. Euh, et se termine donc avec une, une question poignante question si on veut la dire voilà, cum vix justus sit securus dans ma détresse que pourrais-je alors dire, quel protecteur pourrais-je implorer, alors que le juste est à peine en sécurité voilà donc ça conclut le Tuba Room alors avant d'écouter euh, le morceau, bah, comme d'habitude hein, si tu as des, des commentaires comment, comment ressens-tu ce Tuba Mirum n'hésite pas à me le dire en commentaire euh, avec l'éclairage que je viens de te donner sur la partie centrale, l'arrivée du juge, euh, est-ce que ce, cette partie-là, complètement instrumentale, te semble plus compréhensible euh, Ou est-ce que tu vois d'autres de façons de faire, peut-être En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai. Du coup, euh, si tu as aimé ce morceau, eh n'hésite pas à, euh, à me donner un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche. Voilà, je te laisse écouter ce morceau qui est relativement long et puis rendez-vous bientôt pour la, la suite. Bonne écoute Oh for